La Learning Week de Schneider Electric est construite autour du volontariat et du plaisir d'apprendre. Pendant une semaine, tous les collaborateurs de l'entreprise peuvent se former sur une large variété de thématiques touchant à leur métier, au développement personnel ou aux compétences digitales. Chaque collaborateur a alors accès à un catalogue de ressources pédagogiques variées. Des activités présentielles, qu'il s'agisse de conférences, de formations en salle ou d'ateliers. Des activités digitales, avec notamment des vidéos des webinaires ou des simulateurs permettant l'auto-apprentissage, des challenges, du partage d'expériences notamment via le réseau social d'entreprise, le tout étant complété par des événements sur le site de travail et accompagné par les formateurs, la RH et des champions sur chaque site. Cette Learning Week a déjà mobilisé 9500 participants et 94% d'entre eux souhaitent que cet événement soit reconduit.